Et bonsoir à tous les amis c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture des codes du Ulysse le deuxième, Parce que j'avais tellement apprécié cette ouverture que je me suis dit je vais en racheter une Et donc je vais vous montrer ce qui me reste parce que voilà il y, y a pas mal Enfin j'ai euh, bien sûr je vais vous montrer que les rares parce que je vais pas vous montrer les communes il y en a... Enfin, si vous recherchez des communes, vous me dites dans le description, en commentaire, ce que vous cherchez. Moi, ce que je recherche pour le moment, c'est que des polymérisations, des pardon. Sinon, vous pouvez, euh, vous pouvez bien sûr, euh, me proposer un échange, voilà, avec des cartes que vous pensez être bon. De toute façon, je suis là, encore là jusqu'au jusqu 3. Donc, on attaque par Induc, le dragon calife du monde. Un monstre-lien pour le deck Calice. Ib, la prêtresse du Calice du monde. Traptrix, Mantis. Après, Yu un père, roi, suprême, dragon. Misus, Radieux. Misus, Radieux, il faut deux monstres de terre. C'est bien parce qu'il disent pas le niveau. Donc le de les decters, ça va y aller. Euh, Ryoku, le combattant seigneur lumière du crépuscule. Donc le deck seigneur lumière va faire le grand retour aussi. Ouais. Su Suppresse Goki. Après Oram, le maître des épées du calice du monde. Violente orage de poussière Venin infamé roi suprême dragon Riscorpio Gookie Gookie le grand ogre Ah ah, ah. Pour le deck Gookie, euh, je sais que le deck Gookie n'a pas sorti beaucoup de cartes, mais il devrait être pas mal. DDD Alexandre, grand roi des Rafales. Donc je ne les ai pas triés donc. Là, on a Vena affamé roi suprême dragon encore. Pour ceux qui cherchent. Et qu'est-ce qu'il faut Deux monstres pendules de ténèbres. Deux monstres pendules de ténèbres. Anéatissement aveugle. Pas mal. Rematch Gookie. Retour au front. Gookie de Grand Ogre encore. Et oui j'avais pas pris j'avais pas prévu de faire cette vidéo ce soir je devais la faire demain mais j'ai dit allez j'ai un peu de temps mes abonnés me suivent <rire> donc voilà j'ai encore deux ouvertures à faire demain vous imaginez un peu Rico le combattant Seigneur Lumière du Crébuscule Dédé <rire> DDD César roi, Rang des Vagues Grand Roi des Vagues pardon Encore Rico. Lila enchanteresse, seigneur lumière du crépuscule. Encore Les yeux impair au roi Saphir Dragon. J'ai l'impression de l'avoir fait. Dieu l'entourage poussière, encore. Découverte de l'héritage du monde. Pour le deck Calypse, pour ceux qui veulent se faire le deck Calypse. Héritage du monde, calice du monde. Bien sûr, j'ai... Je, je vais avoir euh, un calice pour ceux qui veulent se faire des calices. Je crois que j'ai euh, à peu près tout. Ouais. J'ai bien dit à peu près. Ible, la prêtresse du calice du monde. Ah oui, je sais, vous ne devez pas très bien voir parce que n'y a que ma petite lampe qui, qui fonctionne. Elle claire, roi, roi suprême dragon. Alors, pour l'invoquer, celui-là, il faut un synthoniseur et un monstre pendule non syntoniseur ténèbres. Encore. Violent orage de poussière. Éradic éradication du crépuscule. Pour le dexténier en lumière. Marche des ténèbres. Donc, pour le dexténier en lumière. Retour au fond. Encore. DDD César, grand roi des vagues. Mille, Missus Radieux Venafamer Roi Suprême Dragon Encore le Seigneur DDD Roi des Vagues Le DDD César Grand Roi des Vagues pardon, Découverte du Héritage du Monde DDD Alexandre Grand Roi des Rafales Sorcier Cybers Rappel et enfin pour terminer une carte que qui est, qui est là voilà reex ça c'est pour un déclinosaire voilà voilà j'ai mis les cartes à leur place Sachez que mon deck pyro va, va va bientôt être mis à jour parce qu'il est là là J'ai travaillé super pendant que je serai au centre Parce que j'ai acheté des quelques cartes qui me manquaient il me manque toutes des pollinisations Voilà pour euh, le petit deck euh, roi gentien que je vais faire mmh. <rire> J'ai J'ai un petit deck roi gentien mmh. Voilà que je vais faire pour un deck fun Bon ça c'est pas à l'échange Parce que c'est déjà euh, à l'échange Ma chère Laura Je te souhaite un joyeux Noël Voilà je le montre à tout le monde Alors sur ce les amis N'hésitez pas de faire péter la, base, la barre de pouce bleu. Voilà pour ce pour cette nouvelle ouverture euh, que, euh, Oui n'hésitez pas de lâcher un commentaire Parce que je suis là jusqu'à mercredi et donc euh, bien sûr je pourrais envoyer euh, des cartes si ça vous intéresse. Et J'en ai oublié une. Ah j'en ai oublié une. Ah oui. Je suis là jusqu'à mercredi donc je pourrais vous envoyer vite fait euh, ce qu'il vous faut. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui donc demain ne ratez surtout pas. Ne ratez surtout pas les. Les, les deux ouvertures que je vais faire normalement, demain. Ah là là, deux ouvertures. Oh là là, que de travail. Voilà, ah ne ratez surtout pas les deux ouvertures. Et euh, donc, euh, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. À ah, vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, passez une très bonne fête de fin d'année. Allez, sur ce, les amis, ciao à tout le monde!